Gloire à Dieu, dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Lecture de l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 1 à 12. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelque fût sa maladie. Là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 Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand le chemin se perdent, que faire quand notre avenir est incertain, que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces. Seigneur, donne-nous ton esprit. Amen. Chères sœurs, chers frères, j'ai choisi le texte dont je vous ai donné lecture parce qu'il me semble que dans cette rentrée, marquée par les répercussions de la crise sanitaire si brutale et si violente, qui ne se termine pas, marquée aussi par la brutalité des crises géopolitiques que nous vivons actuellement, ce texte nous dit tout de l'engagement qui doit être le nôtre aujourd'hui tout particulièrement, l'engagement auprès des autres, engagement individuel pour chacun d'entre nous quand nous voulons être disciples du Christ, engagement aussi collectif pour toute notre Église. Que nous dit ce texte Quels sont les points sur lesquels il doit résonner en nous il me semble qu'il y a quatre points qui structurent tout particulièrement ce texte et qui peuvent aujourd'hui animer notre réflexion. C'est d'abord une exigence, c'est ensuite une urgence, c'est enfin une confiance et c'est surtout une espérance. Une exigence, une urgence, une confiance, une espérance. C'est d'abord une exigence essentielle. Que nous dit ce texte de Jésus et de la manière dont il va secourir ce paralytique Ce qu'il nous dit, c'est que ce paralytique est seul, abandonné depuis 38 ans à Bethesda. Bethesda, la maison de la grâce, la maison de la miséricorde. Depuis 38 ans, il est là personne n'est venu à son aide pour le jeter dans cette piscine au moment où un ange apparaît. Ce qui nous est dit là, c'est bien la situation de quelqu'un qui est en attente, de quelqu'un qui depuis 38 ans ne s'est pas désespéré, n'a pas, si j'ose dire, abandonné la place, mais y est resté fidèle, non pas dans une forme de routine, mais dans une forme d'espérance, une espérance toujours déçue, une espérance que précisément la venue de Jésus va euh, incarner. C'est donc euh, un point qui me paraît tout à fait euh, substantiel, c'est que toute personne, si faible soit-elle, si en difficulté soit-elle, si précaire soit sa situation, toute personne est une personne qui garde cette espérance chevillée au corps, chevillée au cœur. Ce que nous dit aussi ce texte, c'est que Jésus s'adresse à lui, le premier. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri Il considère celui qui est en face de lui, ce paralytique, comme une personne qu'il questionne et dont il respecte le libre arbitre. « Veux-tu être guéri Je ne t'imposerai rien si tu ne demandes rien. » Mais précisément la réponse du paralytique, c'est « Oui, je veux être guéri. » Mais il lui dit aussi « Seigneur, je n'ai personne » pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Ce verset nous dit bien la situation dans laquelle est ce paralytique. Il dit aujourd'hui aussi la situation dans laquelle sont les plus exclus, les plus précaires, les plus fragiles dans notre société. Ils sont faibles, ils sont seuls, ils sont isolés, mais surtout ils sont livrés à une sorte de compétition des personnes qui fait que seuls ceux qui réussissent sont considérés. Et là, c'est non seulement la solitude, mais c'est aussi le fait que chacun, finalement, est réduit en quelque sorte à sa situation, que sa situation est vue par autrui comme immuable, ne pouvant pas être changée. C'est le parti tout contraire de celui de Jésus. Ce que Jésus lui dit, c'est « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus s'adresse à lui comme un homme debout, non pas comme un homme couché. Il va se lever. Et se lever, c'est se remettre finalement dans la communauté des hommes. Il prend son lit. Ça veut dire que euh, tout n'est pas annulé de son passé. Celui qui euh, est aidé, celui qui est soutenu, il est aidé et soutenu tel qu'il est, comme il est. On ne lui demande pas d'oublier, de renier son histoire. Il est là, avec toute la charge de son histoire, avec toute sa faiblesse, il le porte avec lui. Et marche quand on lit et marche. Cette marche, ça veut dire que la personne la plus désespérée, la personne la plus précaire, celle-là qui euh, n'a plus de vie, n'a plus de capacité d'action, cette personne-là, quand on s'adresse à elle, quand une main se tend vers lui, cette personne, elle retrouve un horizon elle retrouve un avenir, elle a une capacité d'être elle-même l'acteur et le premier acteur de sa vie. Ce que nous dit ce, nous dit ce texte, c'est bien à travers ce miracle que Jésus s'adresse à tout homme et à tout l'homme, quel, que quel que soit son environnement et son entourage. Ce texte a sont pendant, vous le savez, d'une certaine manière, dans l'évangile de Marc, quand Jésus guérit le paralytique dans cette maison de Capernaum. Ce paralytique qui est sur le toit de la, de la maison, quatre de ses amis voient Jésus s'approcher, ils le descendent jusqu'au rez-de-chaussée, au seuil de la maison, en perçant le toit, et Jésus va le guérir et va lui dire aussi, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais les deux situations sont très différentes. Dans l'évangile de Marc, dans ce miracle de guérison d'un paralytique à Capernaum, ce paralytique est entouré d'amis, il n'est pas seul. Certains de ses amis sont là, ils prennent soin de lui. Et c'est eux qui prennent l'initiative de le descendre par le trou qu'ils font dans le toit, jusqu'à ce qu'ils puissent rencontrer Jésus. Là, la situation dans Jean est tout à fait différente. C'est une personne seule, c'est une personne qui n'attend rien. C'est Jésus qui, le premier, s'adresse à lui et va vers lui. Ce texte nous dit quels doivent être les principes d'un engagement de solidarité au nom du Christ. Si on le retranscrit dans le langage d'aujourd'hui, on pourrait dire les choses, les choses suivantes. Toute personne, quelle que soit sa situation, nous devons la reconnaître comme personne, dotée d'une liberté irréductible d'une valeur irremplaçable, d'une singularité essentielle. Nous lui devons le respect, comme quand Jésus s'adresse aux paralytiques. Nous devons être attentifs à sa parole, comme Jésus l'est à la réponse à la question qu'il lui adresse, « Veux-tu être guéri ?» C'est sur sa demande et sur sa volonté que nous devons ancrer notre action de solidarité. Ce que nous dit aussi ce texte, c'est que, disciples du Christ, nous avons à revendiquer une responsabilité à l'égard de celui qui est précaire, en difficulté, fragile, quelle que soit sa situation, d'où qu'il vienne. Jésus ne demande pas au paralytique d'où il est, il ne lui demande pas son histoire, il ne lui demande pas ses convictions. Il va lui pardonner ses péchés, sans même évoquer ses péchés. Mais ce qu'il manifeste, c'est une attention concrète, une volonté d'aider, de guérir et de soutenir un accompagnement qui est sans condition. Et cet accompagnement sans condition, il est évidemment essentiel un engagement solidaire au nom du Christ. Enfin, ce que nous dit ce texte, c'est que nous ne pouvons pas accepter des fatalités, des injustices présentées comme des fatalités. Nous croyons que l'avenir se construit pour les individus comme pour les sociétés. Cela veut dire que être disciple du Christ, s'engager vers autrui, pour autrui, c'est refuser le renvoi de l'individu à sa solitude. L'humanité se tisse dans la relation, l'échange est au fondement de toute solidarité. Cela veut dire que nous refusons la compétition des personnes. Nul n'a à se justifier d'exister. Nul ne saurait être réduit à la somme de ses succès ou de ses échecs. Ce que nous dit aussi le Christ, à travers ce miracle, c'est que le soutien c'est d'abord une parole qui s'échange, un échange qui se noue, c'est un lien qui se crée, relié, accompagné, voilà qui est absolument essentiel. Autrement dit, ce n'est pas le geste, ce n'est pas pour reprendre un langage d'aujourd'hui une prestation monétaire qui est essentielle. L'essentiel, c'est ce dialogue, c'est ce lien, c'est ce regard, ce regard essentiel qui rend confiance et rouvre l'espérance. L'espérance en soi, l'espérance dans sa vie, l'espérance dans les autres. Ce que nous dit enfin ce texte, c'est que nous avons à récuser la déresponsabilisation, la réduction au statut de victime ou au statut d'assisté. Chacun, chacun peut être le premier acteur de sa vie. Voilà le sens profond, l'exigence essentielle de ce texte. Au fond, il nous rappelle ce que nous dit le Christ, ailleurs dans les évangiles, quand il dit « Le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi ». Et il nous dit que chacun, chacun est invité au royaume. Une exigence donc essentielle marquée par ce texte, une responsabilité pour nous qui voulons suivre le Christ. Cette exigence, c'est en même temps dans le contexte d'aujourd'hui, plus que jamais une urgence. Une urgence, parce que vous le savez, la crise de la COVID-19 qui s'est propagée comme un véritable tsunami, avec une brutalité, une rapidité, absolument sans nom, crée aujourd'hui une situation qui est de plus en plus difficile. Bien sûr, la primauté a été donnée au sanitaire, à la manière dont on peut faire face à la propagation de cette épidémie dont on peut éviter que, vague après vague, elle ne continue à se propager. Mais la situation qui est créée par cette épidémie, c'est aussi une situation très lourde de conséquences sur le plan social. Quand l'épidémie de Covid-19 a éclaté, notre situation sociale était lourde, grave. Nous voyions dans les rues se multiplier des situations que nous n'avions pas vues dans ces proportions depuis des années et des années. Des familles avec des enfants à la rue que nous ne pouvions ni héberger ni encore moins logés, des situations de spirale du pire, où un toit était perdu parce qu'un emploi était perdu, où progressivement, c'était la rupture des liens avec toute la société. La crise du Covid a rendu invisibles ces anciennes pauvretés. Nous ne les voyons plus. Pourquoi Parce que les pouvoirs publics ont fait en quelque sorte leur devoir. Ils ont ouvert des centres et le CASP lui-même a ouvert en quelques mois 11 centres supplémentaires permettant d'héberger plus de 2000 personnes en louant des hôtels qui n'avaient plus de clientèle touristique. Oui, c'est bien. Ça met à l'abri. Mais. Ça n'insère pas dans la société. Et surtout, surtout, cette ancienne pauvreté est aujourd'hui aggravée d'une nouvelle pauvreté. On parlait d'une nouvelle pauvreté au tournant des années 70, 75, au moment de la première crise économique. Aujourd'hui, ce que nous voyons sous nos yeux, c'est une nouvelle pauvreté. Celle de toutes les personnes qui étaient en situation de marge entre la précarité et la pauvreté. Ceux qui vivaient d'une économie informelle, ceux qui vivaient de petits boulots, ceux qui allaient de contrats à durée déterminée de très courte durée en contrats à durée déterminée de très courte durée. Toutes ces personnes ont subi l'incidence de la COVID-19 dans des proportions inimaginables. Ce que nous avons vu réapparaître au long des mois au CASP, c'est tout simplement des personnes qui avaient faim. Bien sûr, le CASP avait une action alimentaire, bien sûr, il aidait des personnes. Mais là, nous avons été débordés par la demande, tout simplement, de personnes qui ne trouvaient rien pour manger, pour eux, pour leurs enfants. Et nous avons été amenés à multiplier les actions et à consacrer tous les dons que nous avons reçus à cette aide alimentaire. Alors, la répercussion sociale de la crise du Covid, elle a déjà eu lieu pour partie. Mais nous savons qu'elle est encore à venir. Le quoi qu'il en coûte va trouver ses limites. L'économie va se remettre à fonctionner. Et nous savons que dans ce contexte, eh bien tous les emplois préexistants ne subsisteront pas. Il y aura nécessairement nécessairement, des réorganisations, nécessairement des suppressions d'emplois. Il y a donc là aussi une sorte de répercussion de cette crise qui est encore, qui est encore devant nous. Il y a donc euh, véritablement urgence à agir, urgence à agir plus vite, Urgence à agir plus fort, urgence aussi à faire en sorte que l'on prévienne au maximum les effets retours de cette, de cette crise. Une exigence, vous disais-je, une urgence liée au contexte, mais aussi une confiance. Une confiance parce que ce que nous avons vu pendant les mois de crise, quand elle était paroxystique, ce à quoi nous avons insisté, c'est aussi des témoignages bouleversants de solidarité, de solidarité de personnes qui euh, n'avaient pas d'engagement et qui sont venues à l'aide, au soutien de ceux qui étaient précisément sans aide et sans soutien. Pas simplement, pas simplement des personnes de bonne volonté insérées. Bien sûr, beaucoup se sont manifestés. Beaucoup ont voulu donner un coup de main, donner un coup d'épaule, s'engager. Mais ce que nous avons vu aussi, c'est que les personnes qui étaient accueillies elles-mêmes au CASP se sont levées dans un mouvement de solidarité. Elles-mêmes, elles ont souhaité prendre des initiatives pour aider les autres, soit dans les centres où elles étaient hébergées et accueillies, soit au bénéfice d'autres personnes dans d'autres centres, ou même au bénéfice d'autres associations. Ce sont des ferments d'espoir extraordinaires, ce sont des leviers d'action exceptionnels, et au, fond, et au fond, nous avons confiance que l'engagement de chacun peut précisément créer le monde d'après. Le monde d'après, on en a beaucoup parlé, on en a parlé en disant que ça serait un monde différent, peut-être pour beaucoup, mais peut-être pas pour les plus déshérités, peut-être pas pour les plus fragiles, peut-être pas pour les plus précaires. Faire que le monde d'après soit différent pour ces personnes, cela dépend de notre engagement personnel, de la manière dont nous accepterons de nous engager, pour précisément changer les pratiques pour faire en sorte que ça ne soit pas simplement une relation d'aide professionnelle, qui est bien sûr évidemment éminemment nécessaire, mais une relation d'aide personnelle. Le temps de l'échange, le temps du dialogue, le temps simplement d'une main qui se, qui se tend, le temps de la rencontre, ce compagnonnage-là, il est tout à fait essentiel si précisément, nous voulons, pour eux, inventer un monde d'après. Il y a donc aussi une confiance, une confiance que nous ancrons précisément sur la promesse du Christ, dont nous savons qu'il sera toujours avec nous. C'est donc aussi une espérance que nous dit ce texte aujourd'hui, dans le moment où nous sommes. Une espérance d'un monde différent, d'un monde qui peut changer, d'un monde qui peut anticiper la venue du royaume, si nous le voulons, si nous nous y engageons, si nous livrons les bons combats contre l'inacceptable. C'est une responsabilité personnelle pour chacun d'entre nous. Nous avons à voir les invisibles, nous avons à les trouver, à les rencontrer, à nous adresser à eux les premiers, comme le Christ s'adresse aux paralytiques le premier. Nous avons à être présents auprès d'eux, à les accompagner, à nouer ce dialogue qui peut être silencieux avant qu'il ne s'exprime, être tout simplement une présence, une présence qui atteste que nous avons une espérance. C'est également une responsabilité pour notre Église, pour notre Église parce que sa vocation de service pour les autres n'est pas une vocation secondaire n'est pas une vocation subsidiaire il n'y a pas d'un côté la parole qui s'annonce qui se prêche qui s'entend, qui résonne et d'autre part l'action qui serait en quelque sorte la petite sœur de la parole non, il n'y a pas Marie d'un côté il n'y a pas Marthe de l'autre il y a à la fois Marthe et Marie. Et nous devons, en Église, comme pour chacun d'entre nous, être à la fois et Marthe et Marie. Faire en sorte que la manière dont nos convictions chrétiennes se transforment en action irradie littéralement toute notre communauté. Le CASP, le Centre d'Action Sociale Protestant, a été créé voici plus de 100 ans. En 1905, ici même à l'Oratoire, au moment de la séparation des Églises et de l'État, il a été créé comme la fédération des entraides protestantes de, de l'époque. Et il continue à être fidèle à ses origines oratoriennes, puisqu'il se réunit en bureau chaque fois, là où il a été fondé il y a plus de 100 ans, quatre rues de l'Oratoire du Louvre. Et nous savons combien le CASP est soutenu en particulier par la paroisse de l'oratoire, par l'entraide de l'oratoire, comme par beaucoup d'entraides parisiennes et en région parisienne. Ce soutien est important, il est essentiel. Mais il y a une forme de soutien qui est encore plus essentielle parce qu'elle dit tout, qui est l'accueil salmonau des tables du CASP. Certains et certaines d'entre vous y participent, soit en préparant le repas, soit en vous associant à chacune des tablées qui réunit des personnes accueillies dans différents centres du CASP et des paroissiens de, de, de l'oratoire. Ces repas qui existent aussi dans une, un peu plus de 20 paroisses de Paris et d'Île-de-France, c'est précisément l'illustration d'une église qui se soucie des autres en étant présente auprès des autres. Présente non pas pour convertir, mais pour attester tout simplement par sa présence de son espérance, du fait que, euh, oui, personne n'est seul, personne n'est à côté, personne n'est en retrait. Alors ces initiatives, eh bien, il convient plus que jamais aujourd'hui de les multiplier dans l'église, à travers les entraides, mais aussi en sachant rejoindre les institutions protestantes qui luttent contre la précarité. Le centre d'action sociale protestant, bien sûr, l'armée du salut, tant d'autres aussi. Il y a beaucoup de causes pour lesquelles s'engager, plus que jamais aujourd'hui. Il y a beaucoup de belles institutions dans lesquelles s'engager. Mais n'oubliez pas, N'oubliez pas que nos grandes associations protestantes, nos grandes fondations protestantes ont besoin de vous, besoin de vous plus que jamais. Pas simplement de vos dons, oui, ils sont importants, ils sont essentiels, ils nous permettent de nous mettre en risque, ils nous permettent d'innover, ils nous permettent d'expérimenter, ils nous permettent d'aller plus loin que ce qu'autorisent les pouvoirs publics. C'est important, c'est même essentiel. Mais ce qui est encore plus essentiel, c'est l'engagement bénévole de chacune et de chacun. Nos grandes institutions ont besoin de vous. Pas simplement parce que malgré la richesse de notre pays qui s'accroît, comme je le disais, la précarité augmente. Et le paradoxe est de plus en plus insoutenable. Pas simplement ça. Mais parce que nos grandes institutions protestantes, et aussi les plus petites, elles ont été créées précisément... Au nom d'une théologie de l'espérance, au nom de la bonne nouvelle de l'évangile, il y a, il y a le royaume de Dieu qui avance et tous, tous y sont invités. Aujourd'hui, aujourd'hui plus que jamais, il importe que nos institutions soient vivifiées par l'engagement individuel et par l'engagement collectif. Si ça n'est pas le cas, elles vont non pas s'étioler malheureusement parce que la précarité monte, mais elles vont s'assécher, elles vont s'assifier, saucifier. socifier parce que si le sel perd sa saveur, que reste-t-il Il reste des institutions qui fonctionnent, qui se professionnalisent, qui rendent des bons services, mais il manque cette lumière qui est au bout de l'horizon ce phare qui nous guide, cette volonté d'attester par des actes le Christ est venu pour chacune et pour chacun. La crise a fait que beaucoup de bénévoles âgés, malades, n'ont pu poursuivre leur mission de bénévolat. Aujourd'hui, plus que jamais, nos institutions ont besoin de relève, ont besoin que de nouveaux bénévoles se lèvent pour les aider. Alors, être bénévole, c'est ce qu'on veut, c'est une action concrète, une heure par semaine, deux heures par semaine, une présence attentive auprès, d auprès de quelqu'un, les possibilités... Sont absolument multiples. Mais saisissez-la, saisissez-les, engagez-vous dans ce bénévolat. Encore une fois, c'est tout à fait essentiel pour que résonne la parole du Christ. Au CASP, James Woody, quand il était pasteur ici même, avait eu l'occasion de nous dire Voilà une association où il n'est pas nécessaire d'ouvrir la Bible pour entendre raisonner l'Évangile. Eh bien, il dépend de chacune et de chacun d'entre vous que ceci perdure et s'amplifie. Il y a là euh, véritablement un enjeu essentiel. Alors, chers sœurs, chers frères, répondez à l'exhortation de l'apôtre Pierre. Que nous dit euh, l'apôtre Pierre dans... Euh, sa première épître, il nous dit ceci, Mettez-vous chacun, selon les dons qu'il a reçus, au service des autres, comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu, variés dans ses effets. Amen.